Bienvenue sur la deuxième version bêta de la carte mondiale du théâtre. C'est une plateforme qui sert de vitrine pour la communauté théâtrale dans le monde et qui facilite la mise en contact entre ses divers praticiens et praticiennes. Les données retrouvées sur ce site sont bonnes aussi longtemps que ses utilisateurs les alimentent. Impliquez-vous activement en aidant à trouver d'autres contributrices et contributeurs. Le répertoire constitue le cœur de cette plateforme. Il est organisé en trois onglets profils d'individus ou d'organisations, spectacles et festivals. Vous pouvez chercher par divers champs d'intérêt, lieux et dates. Si vous souhaitez partager les résultats de la recherche que vous avez faite, par exemple sur les compagnies de théâtre intéressées par les changements climatiques, sélectionnez ces options, puis cliquez sur Twitter ou Facebook. Les résultats de recherche peuvent être affichés sous forme de listes ou de cartes.